Aujourd'hui, on va parler du déploiement de la fibre optique. En France, l'article 1425.1 du Code des collectivités territoriales dit que les réseaux mis en place par la collectivité doivent être accessibles à tous les opérateurs, sans discrimination. Tout le monde connaît les quelques très gros opérateurs, mais il en existe des centaines d'autres, de toute taille. C'est pour les petits opérateurs que cet accès pose un problème. Dans les villes et zones semi-denses, le réseau est payé par les opérateurs mais dans tout ce qui reste de zones non rentables, c'est-à-dire la majorité du territoire, le réseau est financé par les collectivités. C'est cette portion de réseau payée par toutes et tous qui devrait être accessible aux petits opérateurs. Les opérateurs qui déploient ces réseaux, qui sont des organismes privés, mais financés dans ces cas par l'argent public, y freinent fortement l'accès. La Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, ou FFDN pour faire court, a mis en place un baromètre jaugeant l'accès à ces réseaux d'initiatives publiques et leur compatibilité avec des opérateurs associatifs. Les cas d'incompatibilité sont nombreux. Les zones grises sont celles où on n'a pas pu avoir d'informations, alors que les documents officiels sont normalement publics. Les zones noires sont celles où il n'existe pas d'offre pour les petits opérateurs. Les zones rouges sont celles où il existe une offre, mais inacceptable. Les zones oranges sont celles où il y a une offre, mais assez médiocre ou qui pose problème. Les zones jaunes sont celles où il y a une offre pas parfaite, mais pas de difficultés majeures. Enfin, en vert, le seul département où il existe une offre raisonnable, tout en sachant que les infos le concernant se sont seulement débloquées après la publication du baromètre. En conclusion, la grande majorité des réseaux d'initiatives publiques sont totalement opaques ou inexploitables. Dans l'espoir dynamique d'une situation normale, où les réseaux de fibres publiques seraient enfin accessibles à tous les opérateurs sans discrimination, on peut se féliciter au moins de ce résultat dans l'un, ainsi que de la signature d'un contrat par un petit FAI membre de la FFDN dans une des zones en jaune.